Hey, salut Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Disney J'espère que vous appréciez les petites mises en scène de mon décor. Et j'espère aussi que ma batterie va tenir jusqu'au bout. <rire> j'avais envie de reprendre ma série de vidéos sur les chansons coupées Disney. Je sais pas si certains d'entre vous se souviennent. Mais j'avais commencé cette série, je crois, sur mon ancienne chaîne... Et sur celle-ci, j'avais peut-être fait celle sur la Belle au Bois Dormant. Si je la retrouve, je vous la mettrai en barre d'infos, enfin dans le petit i. Sinon, bah, les anciennes, ne vous inquiétez pas, il n'y en avait eu que deux. Une spéciale Halloween et une... Bonne question, je ne sais plus. <rire> Pour ceux qui ne connaissent pas, sinon c'est un concept simple dans lequel je vous présente les chansons qui ont été dans les différents films Disney. Puisque ce n'est pas un secret, quand on crée un film, il y a plein de scènes qu'on finit par enlever à la fin, qu'on ajoute pendant le processus, etc. Et bien pour les chansons, c'est pareil. Il y en a qui sont pensées au début, qui finalement sont enlevées dès le départ ou alors à partir d'un moment dans le projet, voire même parfois oh, à la dernière minute, elles sont coupées pour être remplacées, ça arrive. Et ce type de vidéo, bah, c'est pour vous présenter celles qui ont été coupées au montage dans les différents films de Disney. Alors autant pour certains, il y en a beaucoup qui sont passés à la trappe. Pour d'autres, comme pour Vaiana, il n'y en a pas énormément, il y en a seulement 3. Mais c'est trois chansons que j'ai trouvées intéressantes. Bien sûr, pour faire cette vidéo, j'ai utilisé différentes sources que je vais vous répertorier en barre d'infos. Et je vous propose de tout de suite vous présenter les trois musiques. Pas forcément dans un ordre en particulier, mais dans l'ordre dans lesquels je les ai trouvées. La première chanson coupée au montage de Vaiana, c'est Unstoppable. C'était une chanson de Maui dans laquelle il racontait à Vaiana son passé, ce qui lui était arrivé, etc. dans le temps, au moment où il a essayé d'aider les hommes, jusqu'à l'instant où il a complètement disparu. Si vous faites bien attention, vous pouvez entendre un morceau musical de cette chanson dans la scène du film où Vaiana part chercher Maui sur sa pirogue. Je vous mettrai à chaque fois des courts petits morceaux des chansons, mais vous les aurez en entière en barre d'infos. With every escapade, we were of the unknown. La deuxième chanson coupée, elle s'appelle More. Pour faire simple, c'est la chanson qui a été remplacée dans le film par Offer oh, ou Le bleu lumière en français. En fait, c'est une version à la fois musicalement beaucoup plus chill que Offer oh, mais dans les paroles, c'est beaucoup plus violent entre guillemets puisque c'est une chanson dans laquelle Vaiana exprime son désir intense de quitter son île pour aller voir ce qu'il y a au-delà de la mer. Mais la différence avec Le Bleu Lumière, c'est que vraiment, dans Le Bleu Lumière, on sent cette dualité en elle, vraiment, elle exprime à la fois son amour pour son peuple et son île, voilà, elle les aime de tout son cœur, et elle veut assumer ses responsabilités en tant que chef, alors que dans Mort, on est vraiment dans une version plus complaintive de cette chanson, puisque Vaiana exprime vraiment... Son désir de quitter son île puisqu'elle s'y ennuie, elle ne l'intéresse pas et vraiment tout ce qu'elle veut c'est de partir finalement de l'autre côté. C'est un petit peu au même niveau que partir là-bas dans la petite sirène je dirais. Donc finalement ils ont plutôt opté pour le bleu lumière et bien que dit comme ça avec des mots on a l'impression que c'est une chanson qui peut être assez violente entre guillemets. Franchement, musicalement, je la trouve tellement plus chill que O'Farrell Faralgo. Enfin, je vous laisserai juger par vous-même, mais franchement, moi j'ai eu un très gros coup de cœur sur Mort, même si elle est un peu plus drama queen, on va dire. Franchement, musicalement, c'est beaucoup comparé aux chansons de la comédie musicale Hamilton, d'ailleurs, en termes de rythmique, de dynamisme, etc. Donc moi, j'ai pas encore vu Hamilton, shame on me. Mais en tout cas, si Hamilton, musicalement, ça ressemble à ça, c'est bien parti. <rire> Vraiment, c'est bien parti. Ça m'a aussi beaucoup fait penser aux chansons qu'on peut retrouver dans La Reine des Neiges 2. Vu qu'il y a vraiment un aspect hyper comédie musicale, hyper broadwaysque... Broadway, broadwaysque Ah c'est dur à dire. On va dire juste hyper Broadway, c'est bien. La dernière chanson coupée dont je vais vous parler, c'est Warrior Face. Vous vous rappelez de la scène où Vaiana et Maui traversent ensemble la lotaille pour aller jusqu'au repère de Tamatoa. De base, dans ce passage-là, il y avait une chanson dans laquelle Maui apprenait à Vaiana à faire peur, on va dire, voilà, à avoir une certaine attitude repoussante, forte, etc., pour faire peur aux monstres et empêcher les monstres de venir les embêter, tout simplement. Et c'est une sorte de rite, je sais pas si c'est un rite, hein, entre guillemets, assez répandu dans pas mal d'îles polynésiennes qui s'appelle le Haka. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Pour vous donner deux exemples, quand Maori ouvre la porte qui mène vers la lotaille sur l'espèce de montagne, je pense qu'il fait une espèce de haka pour l'ouvrir, vous savez. L'espèce de danse et les cris qu'il pousse, etc. Mais de manière plus populaire, si vous suivez euh, le rugby, vous connaissez probablement le fameux kamate de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Et ben ça, c'est du haka. <rire> oh, et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. C'était rapide. Dites-moi laquelle des trois vous avez préférée. Moi, pour vous faire mon petit classement, je mettrais en troisième place Unstoppable, puisque même si j'aime assez bien l'idée, finalement, Maoi raconte déjà son histoire à Vaiana dans le film, de manière parlée. Et en plus, je trouve que la chanson ressemble beaucoup trop à Pour les Hommes. Du coup, ça fait un petit peu répétitif. Au milieu, j'aurais mis Warrior Face. J'aime beaucoup le concept, j'aime beaucoup l'idée. Après, je trouve que l'extrait proposé manque un petit peu de panache par rapport au AK et à l'idée qu'il veut renvoyer finalement. Mais en même temps, comme c'est un passage très court et que la chanson, je pense, a pas été poussée au maximum de ce qu'ils auraient voulu faire, ça paraît un petit peu logique que ça n'ait pas été exploité à son maximum. Et moi vraiment, mon gros coup de cœur, c'est mort. J'adore vraiment, vraiment cette chanson. Surtout d'un point de vue musical, franchement, pour être honnête, je la préfère aux Bleues Lumière. Je l'aime vraiment beaucoup. <rire> J'ai pas les mots pour cette chanson tellement je l'adore. Même si j'aime aussi beaucoup le bleu lumière, hein, attention. Mais voilà, mort bon, elle est tellement... j'adore. En tout cas, vous dites-moi laquelle vous préférez, je serais curieuse de le savoir. Et est-ce que vous auriez aimé voir ces chansons dans le film ou est-ce que selon vous, ils ont bien fait de les couper finalement Moi je vous laisse ici, j'espère que ce concept de vidéo vous plaît et n'hésitez pas à me dire en commentaire lesquels Disney vous voulez que je fasse pour la prochaine vidéo de ce genre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis j'espère à très vite sur cette chaîne pour les prochaines vidéos. Ciao